Bonjour, je vais vous expliquer comment aligner la partie tasse à gauche. Il suffit de faire clic 3 sur la partie tasse. Cliquez sur paramètres de la partie tasse. Il faut aller dans comportement de la partie tasse. cliquer sur alignement de la barre tétasse cliquez sur centre cliquez sur gauche et du coup maintenant la barre la barre est alignée à gauche merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt We'll I'm